Bonjour à toutes et à tous et bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année. Voilà, bon année. Yes. Bon, euh, bonne connerie, bon tout ce que vous <rire> Le yes. yes Yes Enfin 2020. Et qui dit 2020 dit plein de boosters et euh, dit aussi l'impact du chaos que je. Merde, je me tiens à l'envers. C'est l'édition spéciale. L'édition spéciale impact du chaos que je n'avais pas encore vers sur la chaîne. Euh, J'ai pris aussi deux petits combattants mystiques. Et Biscuit s'est aussi pris quelques boosters. Ils sont là. Étoile Rains, euh, du liste légendaire Destiny Immortel, Le Point des Gadgets, Chasseur de l'Infini et Néo Tempête. Et... Ah, je même pas vu que ouais, Néo Tempête. Bon. bon, et du coup, ben, pour les éditions spéciales de l'Impact du Chaos, dedans en fait il y a trois boosters. Donc on va en ouvrir un. Je commence, hein, parce que dedans euh, il y a trois oui. boosters, Ça fait plus de boosters que ça. Hein, aussi. Hein. aussi, ouais. Ah. Toi t'es l'esclave. Non je suis le stagiaire Ah oui c'est le stagiaire c'est vrai J'ai oublié bah, euh, Excusez-moi messieurs stagiaires Je ne voulais pas vous enfoncer Il fait le tas d'un salarié. Hop alors on ouvre Et donc dedans on a trois boosts en pack du chaos Et et mmh, c'est mmh. une ou deux Il euh, y en a deux Il y en a deux Et deux cartes spéciales, spéciales. Alors on va regarder les cartes spéciales pour commencer alors, nous, nous Et deux. nous avons la vouivre de ferraille je aussi, je crois. Et appel à l'arsenal exactement le même. C'est vrai, t'as eu les mêmes. Ouais. Ok, et donc on va ouvrir un impact du chaos pour commencer. Et on espère trouver la poza ouipé. Oh la merde! Alors pour ouais. commencer, euh, colonisateur de suppression, c'est ça, ouais. Coliseur de ah. suppression, pardon. Retour de la bête gladiateur, je sais pas, t'as de l'argent. <rire> oh là. Chambre abominable des désenchaînés. Vent divin, vent béni, pardon. Béni, tu l'as ouais, déjà. Âme désenchaînée, ouais, je l'ai déjà. Âme désenchaînée du désastre, celle-là je ne l'avais pas. Elle est pas mal, ouais, elle est jolie. C'est désenchaîné donc voilà. Océan de combat marinces, neige marinces, dino okay. lutteur en martial et baïonnetteur oh, le canon fatal. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas mal en plus. De... Fatal. Dans le deuxième, nous avons. Chenille Alors, bulldozer brutal chenille infini. Hein bah attends, ça fait, ça fait de la reverb ces, ces boosters là. et ah oui, je le remets un, là, je suis un débile. Euh, Bulldozer, donc brutal, chenille infini. Laurier aromage. Dragon euh, blindage cobam. Cascade marincesse. Jumelle désenchaînée. Mmh. Oh raquillage je l'avais jamais vu encore celui-là. Je je pas vu celle là Spectre du miroir des rêves. Mmh. Prélèvement d'âme. Espion de désenchaînée. Et je vois qu'il y a une nick derrière. C'est papillon séraphin Et merde. Mmh. <rire> J'y ouais. ai cru. Oh. Oh c'est bien, j'ai quand même eu des petits trucs sympas, hein, des cartes que je n'avais pas eu, etc, donc euh, du coup je vais pas en peindre. A toi, puisque je te laisse ouvrir un petit booster. Ok, bon on va commencer par un petit pack étoile. Alors... Ah, sais tu peux aussi Ne pas, pas faire tomber. pas tomber. <rire> pas tomber. Hop. Hop. Dans la cave. Et nous avons... Dans la cave. Oui. Le Draconette, euh, Compilateur défectueux. Et Miner impulsion. T'as as, as pris les fogments en premier! Parce que je me dis, ouais. Et t'as même pas eu d'extra en plus dedans? Non, pas du tout. Alors que d'habitude c'est bon. Un peu déçu. <rire> c'est pas grave, il ouais. y en a encore un. Bon, bah, il me reste un booster, un pack, un pack du chaos donc, peut-être que là-dedans on aura une ou on espère. On croise les doigts. Alors, oh, putain, il est un peu. J'ai l'impression qu'il est un peu plus lourd. C'est peut-être mental mais. C'est mental. Évolte-il. Euh, <rire> Coliseur de suppression. Oula! Oula! Oula! Oula! Oula! Oula, Oula. Du, spoil, du spoil! Du spoil! Ah. Et allez-dedans! Allez-dedans! <rire> Action magique double DR... Oh Monster Express bah, que je n'avais pas pendant deck Miroir des rêves. Hypnogique. Héritage du monde. Clé du monde. Mm -hmm. Au sein de combat. marincesse, jardin. jardin. Jardinage d'aromages. Et le criquet pèlerin que j'ai en jeu. je ne sais pas combien ouais, d'exemplaires. Ok. Bon. bah écoutez sur cette première édition spéciale de petits trucs sympas mais pas ouf. Tu m'en en un autre ou pas Ouais bah le deuxième étoile. Vas-y. Allez le deuxième étoile. Mais euh, les... le bah, après je pense que je veux un petit combattant mystique. Alors, hop, et on tourne. Alors, générateur dragonoïde, mine à impulsion, et encore une fois, le, le compilateur. Le ouais. trop... Ah, par contre, attends, attends, attends, attends, le oui. compilateur à euh, impulsion, mm -hmm. je crois qu'il est en... Ouais. Ah oui, j'avais pas remarqué. en sec... un... Je sais plus comment ça s'appelle quand ils attaquent partout, secrète ou je sais plus. Ouais, je crois. Ok, regardez. Les combattants mythiques C'est parti pour les combattants. Oh là, j'ai oublié de mettre mon portable en... Bah, bravo, en ah yes. bravo. Ça fera plus de montage. Ouais. Non, ça fera que dalle. Je laisse. Je vais pas me faire chier. Je vous laisse profiter. De, ah, de magnifique de... sonnerie. Portail de monstres. Tempeste, Maître Dragon des Ténèbres. Des, tem... mmh. des tempêtes, pardon. Des Tempêtes, pardon. Tempeste, Maître Dragon des Tempêtes. Allez, classe Ouais. Seigneur, répartiteur. Ah, c'est très intéressant, ça. Pour Cyber, ouais. <mix> Dragon Hospitalité et Magma Geomatmec. Oh, oui. Putain, les classes. Les ouais. matmec franchement, ils étaient classes. Vas-y, et toi Ok. Nous allons ouvrir le 10 le... le... le... Immortel. Destiny Immortel. Bah, là, regarde, toi, tu pourrais l'ouvrir là comme ça. Hein, euh... Ouais, mais je sais pas, j'aime bien. Oh là là. Oh là là. Tac. Vous aimez bien voir ça Ça fait mal. Alors, nous avons. Euh. Bon, bah... C'est parce que t'es trop près. Éloigne-toi, bah oui. ça sera mieux. Et mets pas tes gros doigts devant aussi. Oui. Alors nous avons. Je fais un tuto. Prédaplante. Ça c'est marrant, c'est pas compliqué la dire certaines cartes quand on se moque de moi que des fois j'y arrive pas. Noyau oh Diabound. Parade de poupée. Fusion Prédaplante. Oh bien. Là. La fusion Prédaplante. Je suis bien mis. hein. Ouais ouais, t'es bien. Fusion Prédaprime. Et Prédaptition. Préda Franchement t'as eu des, des trucs sympas Après tu joues pas Freda Plante c'est dommage ouais, Mais, mais bon. tu bah, ça ça faire un petit de... ouais, non. non, mais non, euh, ça, ça reste, reste un petit deck sympa Allez, j'ouvre Mon deuxième combattant mystique On va mettre ça de côté, ça on va le mettre là aussi ça ça se dérangera pas Voilà, ah, et on a, oh, Dragon Irene Cake Ah, je sais pas c'est laquelle celle-là pas joli, de toute façon, toutes les dragons Écrasement destructeur, je savais pas qu'il l'avait ressorti en Super dans le deck wise ravin des, des dragons. dragons alors par contre l'effet une fois partout pour ouais. les défausser c'est une carte puis activer un de ses effets ajouter un monstre dragon unité ou envoyer un monstre dragon depuis votre deck au cimetière franchement c'est pas mal okay. elle est jolie mmh. sal boss générateur et quête boss générateur putain oh une la classe la. franchement elles sont classe t'as moi ça m'intéresse bien t'as de l'argent oh <rire> <rire> vas-y tu peux parce que moi okay. il reste encore une boîte à ouvrir donc euh... ok une édition spéciale à l'impact du chaos, donc vas-y. Hop. euh... Voilà. Okay. Oh. Alors, on, on la connaît tous cette carte, le gadget jaune. Ensuite, le, la confrérie du point du feu, Coq. Oiseau, Defcon Échange clérique pendant que je suis en train de galérer. <rire> Mais tu les poses à côté, pourquoi tu les gardes en main en fait Je sais je pas, pas j'aime bien. Et, oula, c'est galère à lire quand même. Appel Arc Démon. Mais Appel, euh, coup, appel Arc Démon, oui. Tu vois Très belle en tout cas. Je me demande si c'est pas une. Non, non, c'est juste parce qu'elle est en ultra. Ok, je pensais que ça allait être okay. une. Comment ça s'appelle Tu sais quand c'est fail euh, avec Erator Fade print, ouais, misprint Je pensais mi que c'était une misprint mais non Putain en ultra Très joli Très joli. Très, très, très très joli Ça, ça veut ouais. dire qu'après tu vas me dire que c'est combien trop bien à chaque carte, c'est ça <rire> oh, <il y> <rire> Allez on ouvre de... la, la deuxième édition spéciale Après j'ouvre démon, euh, ouais non je suis pas fan Moi j'en ai plein, j'suis... Pour faut voir démon je suis pas fan non plus J'aime bien le style mais c'est pas un truc que j'ai Là tu, tu vas pouvoir en ouvrir dedans Et après on finit avec ah non, on finit pas avec toi, on finit avec moi non mais oh. oh. Je vais ouvrir ça et un, après t'en ouvre un, puis voilà. D'accord. Et donc j'ai Shogun de combat des 6 samouraïs déjà devant. Shogun de combat des 6 samouraïs, et derrière j'ai Dragon Irene. Adieu. Oh, ils ont sorti un Dragon là-dedans, bon, très bien. On va en ouvrir un, et on croise les doigts. Et, et, et, Alors, oui. rue de broyage... Spirale galactique Tachyon... Tachyon. Retour de la ah. bête gladiateur, encore une fois... Dragon blindage cobam, oh escadrille de longues oreilles... Des longues oreilles... Mm. Rejet ah. du gladiateur... Cœur de, de merveille marincesse. Mm. Ah. Bayonetta, le canon fatal et, et on avec réassemblage avec... du monde. Dommage, Sniff. C'est un gros petit. Oui. Moi, bon, il serait un peu plus petit. C'est <rire> normal, hein. <rire> Parce que on plus a plus que plus ce qu'on en... mérite, disque, voyons. Ah là là. Donc là, c'est chasseur infini, c'est ça euh, Ouais, ouais. chasseur d'infini. Alors nous avons. Oh Tire-pelteuse, infini. Nice. Goliath, chenille infini, la ligne 1. Ok, putain, classe. Sympa. Un monstre pendule, euh, roi chacal, bête mythique et coopération artisane sorcière. Ah non, pardon, il y oh. en a encore une. Et l'éveil de la maïf. Tu sais que là-dedans, il y en a qui m'intéressent, il y en a qui intéressent Marine, oui. bah, il va y avoir des gros échanges qui vont être après, je crois. Ouais, bah, là, ah, oui. En plus, c'est. Euh, bah, c'est. Bah, franchement, ouais. Bah, ouais, ouais, c'est booster, ça, ça s'en a fini. A Allez, on, il me reste plus que deux impacts du chaos, on ouvre le deuxième. Et on croise les doigts. Ah, je pensais pas qu'il y avait des bêtes Alors, Brin Jerry. attends. <rire> Brin Jerry. Brin Jerry. Mm -hmm. Interface Cadina. Gardena, pardon. Dragon Surexplo. Spectre du miroir des rêves. Mm -hmm. Au sein de combat, Marincès. Papillon Séraphin. Dinoluteur ampélo Martial. Et héritage du monde. C'est ouais. marrant ou est-ce que j'ai aucune. J'ai même pas eu une seule rare dans celui-là de booster. Euh. Si, si j'ai eu une rare pour le dragon sur explo ouais, mais voilà. Wow, elle a de la merde pour celui-ci. Hein. Une grosse merde pour ce booster. On si. va finir par un gros booster de 9 cartes, le néo-tempête. Des ténèbres. Des, ténèbres. des ténèbres. Et après on viendra avec le dernier impact des KO. Hop Hop, on met bien. Euh, on commence avec Mordschlag. Ouais. Gardien par feu. Dame de la néocloche de Feu euh, Boudragon dragon boue, Souvenir d'Espoir Drift Rapide Gouki l'Ogre Solide Un monstre Gouki Et Thanatos de... Euh, Il y en a encore Thanatos de l'Incantation Et... Pour finir, nuage bruyant, le serpent de tempête. Non, le serpent de tempête. Le serpent de tempête. on reprend, j'ai dit. Non, t'as dit le serpent de tempête. Ah Il n'y a pas de voix, il n'y a qu'un seul. Et pour finir, le dernier impact du chaos. Je stresse, je stresse, je stresse, je stresse. Et on commence avec avion de la patrouille DD. Spirale galactique Tachyon. Coquille brûlante salamandrande. Ange de mer, marin cesse, monster ah bah express, comme ça, super. sacrifice paisible, ouais, vu, marrant. queue en couronne marin cesse, action magique tour complet, mm -hmm. et ce ne sera pas réassemblage du monde, et ce ne sera pas, mais putain j'ai pas eu, je suis le seul ah je, je suis deg. Bon, je suis deg, mais je suis quand même content parce qu'il y a quand même pas mal de cartes que, euh, qui intéressent. Il ouais. y en a aussi que moi qui sont sympas et d'ailleurs qui t'intéressent toi. Et, ouais, et toi aussi, moi j'en ai qui t'intéressent toi. Donc, du coup, on va voir ça. <rire> du coup, nous on fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On en a une autre. On ouvre du speed duel. On va sortir celle-là avant parce qu'on bah, bon, dit bonne année dans celle-là. C'est ouais, vrai. Pour ça. Donc, n'hésitez pas à venir aussi vous abonner à Petit Biscuit même s'il sort jamais vidéo. Cas, ça. de vidéo. C'est quand sa chaîne. Euh... <rire> Fais-en, fais-en! Fais-en, non, non! Des présentations de. Sinon, il y a Twitch. Sinon, il y a Twitch, ouais. voilà, Bah ouais. voilà, on va faire la pub pour ton Twitch. Biscuit fait des lives. Donc, n'hésitez pas à aller voir les lives de petits biscuits-59. Allez, bisous à tous et à bientôt. Bye! Bye bye!